En fait, deux choses m'ont conduit à la vie dominicaine. D'abord, la découverte de la vie monastique qui enseigne qu'il ne faut rien préférer à l'amour du Christ. Et ensuite, l'enseignement de la philosophie qui montre l'exigence de la recherche et de la transmission de l'amour de la vérité. Deux choses que j'ai trouvées dans la vie dominicaine, que j'aime vivre et que j'espère découvrir encore longtemps.